Myriam, j'ai trouvé le corps de Kira. L'entité est toujours en fuite. Bon sang, Kira était notre meilleur atout. Reste sur tes gardes, Olaf. <tousse> Je viens de perdre ta position. Où es-tu Merde, il contrôle l'espace et le temps. Il me faut plus d'infos, que je puisse envoyer une arme pour le détruire. Ouais, je suis sur le coup. Qu'est-ce que tu es Myriam, j'ai besoin de l'aide des anciens. C'est risqué, tu seras totalement vulnérable. C'est ma seule chance. Alors bonne chance. Anciens, entendez ma requête, j'ai besoin de votre aide. De quelle espèce est l'entité qui m'a piégé Les anciens vont disparaître. Les entités prennent le dessus. Ce combat est vain. Lâche, je dois savoir ce que j'affronte. Soit, nous te faisons donc de clairvoyance. Ainsi, tu pourras voir ton ennemi. Le renouveau arrive. Ouais. J'ai déjà entendu ça. Pathétique humain. Nous sommes les bâtisseurs de la Terre, vous en êtes les destructeurs. Nous seuls pouvons la sauver. Pourquoi nous en empêches-tu Pour l'argent Je ne fais pas ça pour l'argent mais parce que ça me fait plaisir. Il faut vous détruire pour équilibrer la nature. Ça ne sert à rien de lutter. Il arrive. Alors je vais l'accueillir comme il se doit. Myriam, envoie-moi un fusil à pompe dans la boîte de transfert, je sais contre quoi je me bats. Tu peux me détruire et ça ne changera pas le destin des vies humaines. Le tien s'arrête ici. Le marchand de sable va passer.